5 erreurs en dos crawlé. Est-ce que tu zigzags en nageant sur le dos C'est peut-être dû à des problèmes techniques en dos crawlé. Si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de nageurs 2.0 qui nous ont posé la question comment nager droit sur le dos et ils nous l'ont posé directement dans le groupe Facebook. Et toi, si tu n'es es pas encore et que tu veux qu'on fasse des vidéos sur un sujet en particulier, je t'invite à le rejoindre soit en cliquant ici ou bien dans la description. Tu es prêt C'est parti Et on commence tout de suite avec l'erreur numéro 1 et ça se joue dans la tête. Effectivement, le principal problème et c'est celui qu'on retrouve le plus souvent, eh bien, c'est une mauvaise position de la tête quand tu fais du dos crawlé. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que tu as la tête qui est trop enfoncée en fait, tu as le menton qui est trop rentré et tu te retrouves un peu en position assise. Du coup, eh bien, tu as le bassin qui s'enfonce, tu as les jambes qui coulent, ça crée beaucoup de résistance et puis toi, pour avancer, bah, tu es obligé de nager en force, donc tu appuies très fort sur les bras. Euh, D'une part, bah, tu risques de te blesser comme ça et puis en plus, tu n'avances vraiment pas très vite. Et le problème dans cette situation, eh c'est que ton dos, euh, ton bassin, tes fesses et tes jambes, puisqu'ils sont enfoncés dans l'eau, ils vont créer beaucoup de résistance à l'avancement et du coup, eh bien, tu vas te battre inutilement. Et quand tu te retrouves justement dans cette position demi-assise avec les jambes qui coulent, eh bien, la seule solution pour toi parfois, eh c'est de plier les genoux. Et ça, c'est notre deuxième erreur. Et Avec les jambes pliées, ce qu'on peut voir, eh bien c'est tes genoux, ils sont à la surface. Euh, avec ce problème, toi, ce que tu essayes de faire finalement, c'est simplement de maintenir tes jambes à la surface. Et le, le principal défaut généralement, c'est que tu as des battements qui sont inefficaces. Et pour éviter justement de faire du vélo, eh bien, avec Amy, on a mis en place un programme qui s'appelle Battement Express et qui résout ce problème très facilement avec une méthode étape par étape. Et la conséquence de ces jambes qui coulent, eh c'est que tu as davantage de résistance, donc tu vas avancer beaucoup plus doucement, tu vas devoir euh, te battre, tu vas t'épuiser inutilement pour simplement euh, te propulser vers l'avant et te maintenir à l'horizontale, à la surface de l'eau. En plus eh d'avoir une propulsion qui soit parfaitement inefficace avec tes jambes, eh bien, tu vas dépenser inutilement de l'énergie supplémentaire avec tes bras. Et comme tu nages un peu en force, tu es obligé eh bien, de forcer justement sur les bras, sur les épaules et pour ne pas que ce soit trop douloureux, eh bien tu te dandines, donc ce qu'on appelle le roulis en natation, tu vas venir faire basculer tes épaules et en même temps ton bassin. Et ça, c'est un problème parce que justement, c'est notre troisième erreur, le bassin lui, il ne doit pas bouger dans tous les sens. Et le roulis du bassin, ce, ce mouvement de gauche à droite, eh bien, il doit être limité au minimum et il y a principalement deux causes. La première, c'est celle qu'on te cite souvent, eh bien, il suffit de serrer les abdos et comme par magie, eh bien, ton bassin va déjà moins bouger. La deuxième, c'est une question de dissociation entre tes mouvements de bras et tes mouvements de jambes parce qu'on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, tes jambes, elles sont là principalement pour équilibrer ton âge. Et comme tu peux le voir ici avec Camille, et eh bien à chaque fois qu'elle va venir pousser sur son bras gauche, par exemple, et eh bien son bassin va s'enfoncer à gauche. Ça c'est justement ce qu'il faut éviter de faire. Euh, L'idéal ce serait de garder son bassin le plus à plat possible. Et l'autre défaut courant avec le bassin, et eh bien justement, plutôt que de basculer de gauche à droite, et eh bien ton bassin va se déplacer de gauche à droite. C'est ce qu'on appelle en natation le lacet. Et quand ton bassin fait des zigzags comme ça, à gauche à droite, eh bien ça crée beaucoup de résistance, beaucoup de freins à l'avancement et la principale cause, ce sont les mouvements de tes bras. Ça, c'est la quatrième erreur. Le mouvement des bras en natation, c'est justement quelque chose qu'on va aborder encore plus souvent sur la chaîne Mon Coach de Natation, donc je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et n'oublie pas d'activer la petite cloche juste à côté pour être alerté à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo et être certain de ne rien rater. Et cette quatrième erreur justement, c'est au niveau de la prise d'appui de tes bras. Et les deux problèmes qu'on rencontre le plus souvent, eh bien ils sont liés à vouloir en faire trop, finalement tu veux aller chercher trop loin, tu veux attraper trop d'eau et donc tu vas venir croiser ton mouvement de bras. Comme tu peux le voir ici, lorsque tu viens chercher trop loin, eh bien, le problème c'est que tu vas déséquilibrer ta nage, tu vas avoir ton bassin euh, qui va se dandiner comme on a pu le voir précédemment et tes appuis qui ne sont pas efficaces. Et en plus de ça en croisant, en allant chercher très loin tes appuis, eh bien, tu mets ton épaule en danger puisqu'elle est dans une position de fragilité. L'autre défaut par rapport à ta prise d'appui, eh c'est de venir fléchir le coude. Normalement, lorsque tu dois faire un appui en dos, eh bien, tu dois garder le bras bien droit en allant chercher dans l'axe. Si tu plies le bras, eh bien, tu as toute une phase où tu vas pousser dans une direction qui ne sert à rien puisque pour te propulser, le plus important, c'est de pousser vers l'arrière. Et justement, l'orientation des appuis, c'est notre cinquième erreur et ça se passe sous l'eau. Et l'erreur que l'on remarque très souvent au bord des bassins, eh bien c'est lorsque tu vas appuyer sous l'eau, tu vas garder le bras tendu. Et oui, en effet, il faut bien avoir le bras tendu en dehors de l'eau pour aller chercher loin derrière. En revanche, euh, au niveau euh, de la partie subaquatique, eh bien, il faut absolument avoir le bras qui soit fléchi puisque il y a deux conséquences à ça, premièrement lorsque tu as le bras tendu eh bien une partie de tes appuis ne sert à rien puisqu'elle va appuyer vers le fond de l'eau, donc à ce moment-là tu vas faire le bouchon, tu vas monter puis redescendre. Et le deuxième inconvénient eh bien c'est que tu as beaucoup moins de force et la conséquence de ça, c'est d'une part tu vas aller beaucoup moins vite et puis deuxièmement encore une fois on y revient, tu mets tes épaules en danger puisque puisque tu as moins de force et eh bien ton épaule il est moins stable. Il est donc plus à même de, de susciter des blessures comme la tendinite qui revient souvent. Donc, pense à bien fléchir ton coude lorsque tu viens pousser sous l'eau en dos crawlé. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, tu nous laisses un like en appuyant sur le pouce bleu en dessous de la vidéo et dis-nous en commentaire quels défauts tu as éventuellement identifié grâce à cette vidéo. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter